Et hello tout le monde, euh, du coup on jouait euh, récemment à Among the Sleep, pour faire un petit résumé, c'est un jeu horrifique où on contrôle un bébé qui a je crois euh, deux ans, grosso merdo, et euh, qui se balade dans sa maison pour faire des trucs bizarres, et en vrai je peux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment ça. Pour l'instant, on n'a pas vraiment la finalité, euh, si ce n'est qu'on sait que quelque chose lui court après, visiblement. Euh, mais du coup, voilà. Oui, qui n'a d'un bébé que le physique, parce qu'il passe son temps à se gameler et que visiblement, il a des os en mousse. Parce qu'il se relève tout le temps, voilà. Enfin, du coup, c'est bien pratique. You see quelque chose Oui, voilà, ça y est, c'est bon ah, on s'en sort Ok, alors... Reprendre la partie... Donc... Du coup... On en était à une pièce euh, chelou... Où il fallait regrouper des pièces de puzzle sur un tableau... Et en gros, euh, là on avait euh, récupéré deux pièces de puzzle... Et donc, euh, il faut qu'on en récupère encore euh, deux, si mes souvenirs sont bons. Sachant que, du coup, on a un bébé qui ne va pas très vite. Hein, c'est euh, l'allure d'un bébé. Je peux le faire aller un tout petit peu plus vite quand même en appuyant sur une touche. Mais euh, c'est pas une Ferrari, en vrai. Oula Ça commence bien Ok. Non, c'est pas cette touche-là. C'était celle-là, oui. Hop. Parce que les grincements, du coup, on adore. N'est-ce pas Alors, du coup, on disait, euh, je sais plus comment il est censé se baisser, ce moum. Ah oui, voilà. Tac. Hop. Parce que les petites trappes, c'est mignon. Je vais vous monter parce qu'on n'entend pas grand-chose quand même. Tac... Et tu as entre le tout et le rien. Le... Ah Mais arrêtez de faire du bruit, voyons. C'est pas possible ça. C'est pas bien d'effrayer les gosses, vous savez. Bon... Euh... Est-ce que je dois monter là-dessus augmenter la luminosité de mon écran parce que je vois que chi euh, alors non n'ai ouais, pas l'impression que ça serve à quelque chose euh, si je monte sur le lit non ça sert à rien ok si tu pouvais arrêter d'être coincé tout le temps hop tac bon Ok, du coup, non. Okay. Alors. Ah, j'ai eu peur Je peux pas le déplacer, ce truc. Ok. Euh, donc c'est une porte. Est-ce que je peux aller haute part euh, Je viens de là. Là, on va peut-être éviter en vrai. Ah! Oh bordel. <rire> Elle m'a fait peur. Oui, donnez des coffres si vous pouvez. Je le dis jamais pendant la vidéo, j'ose pas. Euh, euh, du coup là l'objectif c'est pour euh, c'est pour améliorer l'ordi. Parce que euh, du coup, euh, bah, ce serait bien qu'il ait un peu plus de puissance. Là il est à il est à 8 gigas de, de RAM. J'aimerais bien le faire passer à 16 et, euh, et, et j'aimerais bien remplacer du coup le, le disque dur et mettre un SSD à la place parce que j'ai un seul emplacement pour un, pour un HDD et du coup les HDD c'est vachement lent en vrai. Donc, euh, donc voilà, mais tu fais bien de le dire parce que j'ose jamais le dire en vrai. J'ai tellement peur qu'on me... Qu me dise que je fais raquer les gens après. <rire> chose qui n'est pas du tout le cas en vrai. Alors, euh... ok, calme-toi le monstre déjà. Parce que je suis juste un bébé en fait. On ne mange pas les bébés. C'est pas bien de faire ça. Ceci est un puits. Est-ce que je peux monter dessus? Oui, les jolis stickers aussi, euh, stickers euh, que à euh, acheter, du coup, euh, que j'avais fait en holographique d'une petite euh, Feu. qui sont mes bébés que je vais reprendre euh, à la rentrée de septembre, du coup, euh, petit univers que je suis en train de, enfin petit grand univers en vrai que je suis en train de créer pour. Euh, pour faire un, un bouquin pédagogique pour les enfants sur euh, bah, les questions LGBT, euh, QI+, quoi. Même les discriminations, en vrai, hein, c'est une globalité. Ouais, j'avoue, c'est pas hyper... Euh... Attends, ah mais qu'est-ce que tu fais Mais pourquoi tu retournes... Euh... Je peux pas faire plus. Si. Ce I... Je suis en train de me faire mal aux doigts tellement ce mouvement n'est pas naturel. Aïe Mon pauvre pouce. Vous n'avez aucune pitié pour les gens qui ont des, des extrémités tendineuses. Hein. Moi, je vous le dis. Alors, ok. Du coup, je peux le pécho, là, de là où je suis Oui, je peux. Ok. Ça, je peux aussi. D'accord, ok. Il y en avait deux Non Ok, donc il y, a une, il y a une pièce de puzzle et euh, il y a une clé. Euh, je ne sais pas pourquoi il y a une clé d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est -ce que ça euh, Je ne sais plus par où je suis. Ah bah oui, <rire> je ne sais pas pourquoi il y a une clé. Bah si, tu sais pourquoi il y a une clé. Ah, je te jure. Alors, monte. Hop alors, on va utiliser la clé-clé, voilà. Hop. Du coup, j'imagine qu'on va retourner euh, dans la pièce chelou avec le, le fameux tableau. Euh, par contre, remets-toi à quatre pattes, ça ira plus vite. Mais Parce que du coup, bon, ils ont fait un peu dans la logique, c'est-à-dire que... Ah Oh putain Trop de screamers, tue le screamer. Là, j'ai... <rire> Au bout d'un moment, il va falloir se calmer. Ah, j'ai fait une crise cardiaque. là. Calmez-vous. Du coup, je disais, ils ont fait dans la logique à savoir quand même que le bébé, du coup, va plus vite sur ses quatre pattes. Puis... Oh bordel. Oh bordel. oh bordel, oh bordel, oh bordel, oh bordel, oh bordel. Non mais là ça devient du harcèlement de bébé en fait, calme-toi. Je suis cardiaque, c'est pas vrai, en fait j'en sais rien mais là je vais le devenir à force. Bon, euh, on va faire le moins de bruit possible. En vrai, enfin on va essayer, euh, cette clé là, je ne l'ai pas, déjà, donc euh, j'imagine qu'il faut repartir dans un endroit, mais où Bonne question, Vous ne pas me donner une map du jeu, là. une carte s'il vous plaît, je suis un bébé perdu, je viens de là. Ouais, je viens de là. Par là, il y a quoi Ah, il y avait un truc à prendre. Je peux prendre une branche pour lui balancer dans la tronche Vous croyez que ça la fait reculer <rire> Et potentiellement, on se met dans le puits. Elle ne nous trouve plus, en vrai. Alors... Euh... Bon, là il n'y a rien, ok, je crois que le, c'est quoi cette musique bloque là d'un coup, non mais arrêtez là, je suis tendu là d'un coup avec leur connerie, Oh bordel j'ai fait trop de bruit encore elle va arriver elle va me déchiqueter la gueule ok ok je crois que je viens de me faire bouffer je cronche, cronche le bébé ok d'accord bon euh... serre je viens de là nous disions donc que je voulais aller là bas <rire> c'est pas flippant du tout non ok alors bon, on va apprendre à aller lentement lentement lentement mais sûrement donc est-ce que est-ce que ça a des chances de fonctionner si je tire ce truc j'imagine que la clé n'est pas là dedans, ce serait trop simple et, euh, et du coup ça ne me sert strictement à rien ok c'était juste pour vérifier mais euh, Ok, alors... Du coup... Ok... Et donc ça, c'est le gros monstre qui veut nous attraper, on avait compris. La question, c'est est-ce que par là, il y a des trucs Peut-être pas que je tente de faire énormément de bruit non plus. Non, je peux pas passer entre les arbres de toute façon. Donc... En tout cas, c'est pas là, déjà. Par là, il y a. Ok. Euh, alors. Et du coup, je ne sais pas si. Euh si vous voyez des sous-titres sur Twitch, je me demande, parce que j'ai activé un truc pour les sous-titres, mais du coup, j'ai aucune idée de... de si ça a marché. J'ai vu que ça retranscrivait vraiment euh, là où je l'ai activé. En fait, non, on n'est pas allé par là. On n'est pas allé par là. Euh... te bazarder la planche ouais toi aussi je peux te bazarder ok d'accord euh, très étrange du coup bouteille d'alcool ok euh... Faut que je monte sur un fût, peut-être. Euh... Ah, non. Faut que je monte sur ces fûts-là. Ok. J'ai trouvé la fameuse clé carré. Je croyais que ça sous-titrait euh, automatiquement euh, Twitch, mais j'ai l'impression qu'en en fait, ça, ça sous-titre pour que moi, je puisse récupérer le... Comment dire le fichier après et m'en servir. Euh... Tu crois avoir compris quoi? Le putain, bordel de cul. Ah. Faut vraiment qu'elle arrête de me poursuivre comme ça. Bon du coup j'ai la clé carré, on va retourner, je vais pas dans le bon sens là. par là qu'il faut aller, oh merde, j'ai fait du bruit, j'ai pas fait de bruit c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu m'as pas entendu. Je m'en fous, je vais me cacher. Oh bordel. <rire> Ok, ok, elle est repartie, ah, ah non, non, non, non, non, non, non, elle est pas repartie, ok, ok, ok, ok, calme-toi. Bah oui, on a des chaussons tout discrets, mais du coup, je... le pire c'est que je ne la vois pas, donc je... C'est un peu fourbe quand même. D'ailleurs, je ne sais même plus où est ce foutu arbre, là. Ça devait être par là. Tu crois <rire> Tu crois qu'il a mangé un champi C'est pour ça qu'il entend des bruits bizarres. parce que du coup je retrouve plus l'arbre avec leur connerie là. je viens de là non si bah oui si je viens de là j'ai pas besoin d'y retourner j'en viens je veux retrouver mon arbre avec ma clé carrée bordel alors arrêtez de vouloir me faire peur avec vos bruits chelous vous êtes des monstres Traumatiseur de bébé, là ce que vous êtes. Terminé. Alors, moi et mon sens de l'orientation, c'est clairement acheté à la poubelle. Hein. C'est pas possible, ça. Vous ne pas le retrouver, ce truc. Ah, bordel. Euh, c'est pas par là en plus. Peut-être que si je me mettais debout, je verrais mieux où je suis, aussi. La question est, pourquoi maintenant que j'ai la clé carrée, je ne sais plus où il est l'arbre C'est quand même dingue, ça Ok. J'ai pas eu peur du tout. Oh putain. Oh le flip. Oh elle était tout près là. Pff. Eh faut pas me faire ça. Hein. Oh là j'ai flippé. C'était vénère ça. Oh bordel. Mais je m'y attendais tellement pas. Fouh. Bon alors. Si je pouvais éviter genre deux secondes les bruits chelous, ça m'arrangerait quand même. Quand même. Ah voilà, voilà. Il n'y avait pas un tonneau genre juste à côté, histoire de. Non. Ok, euh, eh ben, on se mine le yonf, parce que moi, là, je suis pas rassuré, genre, du tout. Voilà, merci. Arrête de faire du bruit, bordel. Ah, oh, c'est pas... Ah, oh, mais non, ne fais pas de bruit. Je suis en total flip, là, arrête de faire du bruit, bordel. pas possible ça on t'a dit d'arrêter de faire du bruit non non il n'y a personne non non non il n'y a personne il a personne il a personne il a personne il a personne il a personne il a personne y a... sous rien en fait je, je me cache sous rien ok euh... c'est c'est là je ne sais même plus euh... non non non non non non non, non. je suis pas là je ne suis pas là. Voilà. Merci. Laisse-moi tranquille. Ah, oh oh bordel. Qu'est-ce qui m'a pris de jouer à ça En vrai. Hein, je, me demande, je me demande toujours qu'est-ce qui m'a pris. Parce qu'en vrai, je suis un putain de flipper. Des trucs d'horreur quand même. Hein là, on est.. Ah d'accord. Il manquait qu'une pièce. Ok. Du coup. C'est ouvert, c'est génial, c'est génial, euh, ok, du coup, pour l'instant, elle peut pas nous choper, on est dans un espace euh, safe de, de maman diabolique, du coup, euh, du coup, je speed un peu, ok, alors, Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est bien, c'est pas du tout flippant comme ambiance. Il y a un piège en marchant jusqu'à la lumière. Ou... Bon, alors, maman. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. non. Oh bordel Non non non non non non non va-t-on Et arrêtez de me faire peur avec vos gros bruits Ah J'ai peur Putain Elle a des énormes pieds, en vrai des énormes très très énormes pieds euh... si je marche tout doucement j'ai moins de chance de me faire avoir là ou ok euh... Cette musique n'est pas du tout angoissante. Pas du tout. Euh, ok. Euh, mi arbre, mi maman. Ouais, j'ai l'impression qu'elle fait un peu genre partie de la forêt, en fait, euh, étrangement. aller me cacher sous la commode mais cache toi voilà non, mais elle est partout en fait là ah. euh. Et en plus c'est pas du jeu hein, parce qu'elle marche beaucoup plus vite que nous en vrai nous on a des tout tout petits pieds là puis elle, elle, arrive avec ses grosses paluches, en vrai. Elle fait du bruit et tout. Elle fait peur à tout le monde. C'est pas très... Euh, C'est pas très très cool. Bon, alors... Est-ce qu'il y a des trucs intéressants par pour... Non. T'es pas en train de revenir. <rire> Putain. Ah, j'ai peur En vrai, je sais même pas si, euh, si on doit... Ah, si. J'allais dire, je ne sais même pas si on doit aller par là. Mais en vrai, si. Ah, le prochain souvenir. Ouais. ouais Un peu de calme, de détente, tout ça. C'est pas mal. Je me demande si ça fonctionne. Hein. Je sais pas du tout si... Euh... Ok. Alors... Mais j'ai soif, dit la lapine. La lapine pleura sans s'arrêter. Elle pleura tellement que ses larmes remplirent le fond du puits. Mmh. Ok. C'est tout c'est un peu rapien hein, comme histoire. Euh, T'es allé vite là quand même. Ah, c'est reparti pour un tour de toboggan. Tiens. Ça faisait longtemps. Allez hop. Hum, bonne question. Je sais pas du tout, du coup. Qu'est-ce qu'on lui. Qu'est-ce qu'on lui prend Qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on fait fondre du coup, ça va être une, une session j'y vais euh, plus petite que d'habitude, je pense. Parce que là, va falloir que je libère la pièce dans peu de temps. Mais au moins, on aura fait une partie et il manquera une deuxième. Ouais... Du coup, je suis censé... Ah oui, bah oui, ah, le livre, hein, en fait. Donc, on va faire fondre un bouquin. Voilà. Parce que la crise du papier, tout ça, ils connaissent pas, en fait. Euh... Du coup, on fait fondre les bouquins, ici. Parce que on s'en fout. Voilà. Ah oui, non, c'est vrai qu'il faut que je pousse la porte, d'abord. Voilà. Allez. Hop. Allez, Hop. Ouais, oui, oui, ça nous aura fait une petite partie de plus. On s'approche d'elle, je le sens. Ouais, j'ai pas l'impression hein, qu'elle soit inquiète, euh, vu tout ce qu'on fait, là. On, bon, allez, vas-y, on va presser le bouton ensemble. Hop. Voilà. On va avancer jusqu'à la prochaine sauvegarde. Et puis, ce sera très bien, en vrai. Et on prend Teddy, parce que Teddy est un flemmard qui marche quand il a envie, visiblement. Et donc là, visiblement, il n'a pas envie. Ah, tiens, ça ressemble un peu à une chambre d'enfant. Est-ce qu'on retourne dans la maison Est-ce qu'on retourne dans la chambre Bonne question. En tout cas, on retourne dans un toboggan. Voilà. Ok. j'ai... Ah oui d'accord oui j'avais oublié qu'on s'était arrêté là dessus euh, du coup je sais pas ouais Hop. le petit grincement flippant bonjour alors j'essaie de D'accord, c'est juste pour projeter mon nom C'est comprendre si... Mmh. Ok. Alors, l'ambiance est toujours aussi bizarre. Pourquoi il y a des gros booms Aïe. Je vois rien. Teddy, protège-moi des monstres. Hop. Il euh... y a rien par là. Ok. Il y a visiblement... Ah, quoique. je peux la pousser ouais je peux la pousser hop <coughs> hmm. Um... Ok. Au oh bordel. Au oh bordel, au oh bordel, au oh bordel. Oula. Je fais déjà trop de bruit. Oui, alors du coup il faut être euh, le plus euh, silencieux du monde possible. Parce que sinon euh, l'ombre vient nous tomber sur la gueule, en fait. Voilà. Ok. Ben... Ah mais. De l'autre sens. Merci. Hop. Ah, j'ai des cachettes. Je peux me cacher. Donc, euh, ouais. Bon, bah, voici un, un espèce de gribouillis du monstre. En question. Ah, euh, Je suis censé aller... Dans le tableau, c'est ça Ah, est-ce que, bon... On a déjà eu une histoire... Pourquoi il n'y a plus de... Il n'y a plus de lumière. Ok. Je suis où Non. Ok. Je sais pas pourquoi je sens venir l'espèce de... Je suis tombé. Je ne sais pas où, mais je suis tombé. Ok, très bien. C'est pas sympa d'étendre la lumière comme ça. C'est pas sympa. Ok. Mais on a dit reprendre la partie. Que tu fais. Ok. Merci. Voilà. Euh... Merde. Du coup, je suis où moi Ah oui, voilà. Ok. Ok du coup, euh... remets-toi à quatre pattes. C'est pas du tout flippant. Qu'est-ce que c'est D'accord. Je dois ressortir. Je vous avouerai que les, les lumières clignotantes c'est pas mon trip hein. en vrai. Ça me fait plus flipper qu'autre chose. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible. veux pas que le monstre vienne me manger je suis un gentil petit enfant ne me mangez pas s'il vous plaît ok donc euh... ok t'as pas des flips comme ça là calme toi oh putain Donne-moi de la lumière, il se passe quelque chose dans cette pièce, ok, euh... certes, est-ce que tu crois que le teddy lumineux combat le, le monstre On sait jamais hein. J'imagine que je ne dois pas passer par là. Ok. Ah, du coup, ça devait plus être par là. J'essaie de comprendre la logique, mais c'est un peu compliqué. Vous voulez que j'aille où, en fait Ah. Ok. Visiblement. Mais ah, je me fais agresser par un truc. Je peux pas passer. C'est étrange. C'est carrément bizarre. Ok. Euh... Non mais remonte. J'ai l'impression que ce bébé le fait exprès des fois. Vraiment, j'ai dit remonte. Ok. Voilà. Merci. Hop. Euh... Du coup, c'est bien gentil de me mettre plein de cachettes, mais je vois pas le. Quoique. Ah, oui, non, je peux pas. Je peux pas remonter, donc. Bah, non plus. non. Ah, forcément il y a un truc que je comprends pas c'est pas possible quand ouais. bon, je t'ai dit deux secondes ça je peux je peux pas le bouger je peux pas passer non bon il y a un truc que j'ai pas bien calculé visiblement euh... bon ça c'est un tas de fringues Ah, je peux peut-être. Non, je peux pas attraper de carton, non. Ça pas le. Ah ah, j'avais pas vu la petite ouverture. Ok, très bien. Par là. Bonjour, je suis coincé dans une armoire. Comment ça va Il n'y euh... a pas de sortie, là, dans ton truc. Euh... Je tourne en rond. Qu'est-ce que c'est J'en viens, là. Oh, bordel. Euh... Oui, bonjour. Putain. Bon, attends. Je peux pas suivre les traces noires, là. Laissez-moi suivre les traces noires. Par là. Non. Euh. Oui. Non. Je ne sais pas. Bonjour. C'est pas facile tous les jours en hein, la vie de bébé. Euh... Ah. Ah, voilà. Ah. Trouvé. <rire> On va s'en sortir. Euh... Oui. D'accord. Est-ce que je dois me suicider non, Parce que là, c'est un peu bas. Quand même. On va pas se le tenter quand même. Si Ah non. Bah, c'était pas si bas que ça. Ok. C'est verrouillé. D'accord là hum. Utiliser LB pour le jeter D'accord Ok donc est-ce que... non... mais reviens... reviens je te dis LB... on est d'accord que c'est celle-là... ouais... non c'était pas ça... ok... je... je réfléchis... Euh... ah... ah... ok... Ok, ok, j'avais point vu. Hop. Alors... Mal visé. On recommence. C'est euh, très maniable. C'est toujours aussi maniable. Bon. Euh... Non... Putain, mais Pourquoi ça ne bouge pas, en fait Pourquoi ça tombe pas Un truc... Si je me mets sur le côté, peut-être... Ah Voilà Oh bordel, oh bordel, oh bordel Non et je veux me cacher. Allez. Elle, est... Elle est pas là. <rire> J'ai eu le flip de ma life. Ok. Ok. Euh... Du coup. Voilà. Et donc maintenant. Ok... Et j'ai combien de portes à faire comme ça, avec des trucs à trouver Alors... Euh... Tu entends est ce bruit Elle par où Pas par là, ça, c'est certain. Euh, ah, y a un ballon. Bonjour le ballon. Je dois le balancer sur quelque chose. J'essaie de comprendre mon environnement là, mais c'est pas pas simple tous les jours la vie. No euh... Give me the light. Ok. Ok. Jusque là. Pareil, plutôt... Ok, euh... Donc là, on est d'accord que... C'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Hop C'est encore coincé. Évidemment que c'est coincé. tirer la caisse s'il vous plaît voilà merci ok euh... de l'autre côté visiblement bon, bah de l'autre côté Hop. La question, c'est qu'est-ce que je fous de l'autre côté, moi. Euh... Y a rien par là, en fait. Quoi ça me sert de faire ça mm -hmm. Je sais pas du tout à quoi ça m'a avancé, là, en vrai. Je ne vois pas. Euh... Il faut que je retourne par là. Il y a bien quelque chose à faire. Va... Bonne question. Euh... Je vais retourner par là. Allez. Faut arrêter, hein. tu arrêtes de me faire peur comme ça. le truc avec l'icône de l'étoile là-bas là. ah bah oui bah si c'est bon j'ai compris ok non mais tu m'as pas entendu en fait je, je n'existe pas je n'existe pas je suis un tout petit bébé tu ne m'as pas vu Ok, bon. Arrêtez de faire des bruits flippants. Tac. Ouvre-toi. Merci. Je suis en train de mourir de peur là actuellement. Je crois bien que je suis. Mais quoi Par là, il y a quelque chose d'intéressant ou c'est juste un placard pour se cacher C'est c'est un placard pour se cacher. Ok. Euh... Ce tout à fait flippant c'est que à chaque fois qu'on arrive dans une pièce avec une traînée noire, ça veut dire qu'elle est passée par là et que du coup il euh, y a de grandes chances pour qu'elle ait juste envie de nous bouffer en fait. délire. Merde. Que. Putain. Et le pire là-dedans, c'est qu'en même temps que je les lance, je suis en flip complet que... Allez, allez, yes. Bon, Et ben, euh... retournons là-bas, hop, euh... on est sûr que c'était par là. Ok, je suis tombé, bonjour. Ah. Euh, J'ai été par là. Je... là et du coup tu t'es cassé la tronche je non ok euh, bah c'est que c'est pas par là on ça ressemble bon j'ai dû me tromper de chemin On vient de là je ne sais plus où je vais bonjour je peux pas passer par là visiblement okay. Bon, du coup je vais arrêter d'insister euh... Ça, ça, ok. C'est quoi ce bordel? Euh... Ok, ça c'est une tronche, mais euh, ça m'intéresse pas des masses. cette porte là plutôt peut-être non il y des fois je ne comprends pas la logique de ce jeu ah, ah là là j'ai vu c'est une trappe bonjour la trappe Au bordel tout est fait dans ce bruit pour euh, dans ce bruit tout est fait dans ce jeu pour que je fasse du bruit c'est pas très cool euh, ok c'est bon maintenant alors... elle ok mis mon étoile dans le truc est-ce que vérifier quand même, euh, non, ok je peux pas passer, eh ben, par là du coup je suppose, je comprends pas c'est trop, enfin je comprends pas ce que c'est que ce bordel, non je peux pas passer là, non plus. il ah, y a un passage là je l'avais pas vu je tourne en rond depuis tout à l'heure ceci est une cachette allez ah, ah, on foiré au euh... oh, milieu être prêt à bord. Merde, merde, merde. Non, non, non, non. Purée. Ok. Tu veux bien partir. Merci.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 quand le monstre se pointe Dès que... Putain... J'en ai ras le cul Ok, du coup... Du coup, du coup on arrête de faire du bruit je dis bien on arrête de faire du bruit ok euh... c'est un placard pour se cacher ça a l'air d'être un oh, placard pour se cacher c'est bien au moins ils ont pas été dégueux ils nous ont mis plein de placards pour se cacher sauf que moi là je cherche surtout vous caler les toiles. Putain, putain, putain. Ok. Allez, rentrer dans le placard ou peut... quoi j'ai pas touché à la chaise, mais... Calmez-vous. Alors. Je voulais me cacher dans le placard. Je n'ai point réussi. Attends, mais pourquoi je réatterris là, moi Mais non. Mais voyons. Mais pourquoi Mais qui qu'est-ce bon non non non je ne ferai tomber aucune bouteille aucune bouteille tu dis je OK. Évidemment, c'est hyper silencieux, comme ça, si je me tape en flip, c'est encore plus drôle, n'est-ce pas cache j'ai un doudou lumineux ok coutune en plein milieu ces, ces espèces d'enfoirés que j'ai toujours pas retrouvé mon étoile jaune du coup je sais pas ce que je fous là mais j'espère qu'au moins je suis dans le bon sens parce que on n'a toujours pas retrouvé cette étoile jaune doucement doucement doucement voilà merci Putain. Voilà. Je ne suis point visible, ok Tu ne m'as pas vu, fous-moi la paix. Vilain, le monstre. Où suis-je Du coup, là, j'imagine que si je pars par là, je me casse les tronches. Là, il n'y a rien. Ok. Et eh ben, euh... ok. C'est ce délire de la maison à l'envers, là, exactement. Ah, bah, elle est là. Voilà. Ok elle est là, ce qui fait que je, je pars là, attends, j'imagine que si je saute là de cette hauteur là, je lui pète toutes les vertèbres au mieux, attends, j'ai besoin de lumière, Je me la tente, je me la tente, ok bah en fait je me suis rien pété du tout, ok, ok, yes, Les éléments... Les éléphants sont mes animaux préférés. Ils ont des grandes oreilles et une longue trompe. Chez mon petit bébé éléphant. Pas vrai, ma puce. Euh, alors, peut-être. Je ne sais pas. Euh, Est-ce que je dois faire quelque chose Sur mon queue... Ceci est le doudou-éléphant, ok. On a le dernier souvenir, vite. Vite quoi, vite, faut que je redescende. Ah euh, Là qu'il qu faut que j'en prenne exactement. Ça doit être celle-là. Ouais. Ok. Hmm. Oh bordel euh... Je sais pas s'ils sont au courant que c'est pas bien de faire ça en bébé. Arrêtez Laissez-moi avec vos bruits... Ah Ah Ah mais non Non Non Rends-moi mon nounours Mais elle a tué mon ours en peluche Mon teddy Et du coup, bonjour, il fait tout noir. Ah, sauvegarde en cours, oui. Mais dit, ok. Je dois vraiment ramasser des morceaux de mon ours. Ça commence à devenir glauque là quand même. On... Pas maintenant. Pas maintenant quoi? Euh, pas maintenant, ma chérie. Bah très bien, mais moi je t'ai rien demandé. En même temps, donc pourquoi tu me dis pas maintenant? J'ai dit pas maintenant. Et? Donc, je pense que maman c'est le monstre, il hein. n'y a plus trop de doute là-dedans. Sois sage, maman a eu une journée très difficile, Oui. Va jouer ailleurs, je veux juste encore un dernier. Séparera pas si tu passes pas sage, Si tu ne m'écoutes pas, alors je vais me fâcher. Est-ce que c'est clair? Enfin, je crois que c'est plutôt clair. Hein. Et tu sais, l'alcoolisme ça se traite vraiment. En fait, hein. c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais ça se traite. Moi, je suis les lumières, hein, vu que je ne vois plus grand-chose. Au secours, pourquoi je suis bloqué Mais ah, arrêtez de me harceler, merde. J'ai l'impression qu'on arrive sur la, la fin. qu'on va faire fondre elephant là dedans ok alors faisons fondre elephant voilà donc euh Pas glauque du tout on hein. utilisait la pâte de nounours pour activer le truc ok et ben euh, go dans le noir parce que euh, voilà et comme je n'ai point eu de sauvegarde j'imagine que euh, Maman et sa voix flippante, ouais. Voilà. Euh, morceau de puzzle. Ok. Du coup, je ne sais pas jusqu'où je vais. Bonjour. C'est une bouteille d'alcool. Euh, je suis censé aller par là. Du coup, il y a tous les, les objets qu'on a ramassés pendant le jeu qui sont éparpillés sur le sol. Euh, je suis le chemin. Je, je sais pas où je vais. Je sais pas ce qu'on va faire non plus, d'ailleurs. Mais... Where are you, mummy Ah, elle est là. Elle est là. Peut-être vérifier. Oula, oui, calme-toi. Tu ne m'écoutes jamais. Oui, mais en même temps, c'est un bébé en fait. Elle a deux ans. Je crois qu'on a toqué à la porte. On va aller voir. Oui, oui, oui, bonjour. Et nous entrons dans la lumière. Bonjour, ma petite puce Viens ici. Tu as aimé ton cadeau et son bras. Qu'est-ce qui lui est arrivé Ne t'en fais pas, on va le soigner. Serait-ce papa Ou euh, grand-mère ou... Bonne question. In memory of... Euh, je réponds. Et ben... On a fini le jeu, en fait. Et bah ben, du coup, c'était... Euh, c'était assez glauque comme euh, dernière partie. Mais c'était très cool. Et puis ça nous a fait un petit... Euh, un petit let's play euh, tranquillou-pilou. Et ben, c'est... C'est la fin de Among the Sleep, du coup, euh, très sympa, comme euh, let's play, un peu glauque quand même, mais euh, sujet euh, très important qui est, euh, est l'alcoolisme et surtout l'alcoolisme féminin, qui est trop tabou dans notre société actuelle, n'est-ce pas euh, Je vous fais des bisous